YouTube, vous avez demandé plein de fois que je fasse une game pacifiste sur YouTube, Fortune Keep. Coucou YouTube, vous m'avez demandé une game sur Fortune Keep en mode pacifiste. Il y a quelques couteaux qui se sont perdus, mais les mecs méritaient vraiment. J'espère que vous allez kiffer cette partie. J'avais pas d'armes, et pourtant, j'ai peut-être gagné. Like, commente, abonne-toi. Bisous chacal. Je crois que c'est hyper loin de chez toi, le ZD20. Ah, mec, c'est euh, fatigant. Euh, moi, ce qui me saoule avec le ZD20, c'est tout le temps que je vais perdre à y aller. 5 minutes. <rire> J'habite clairement à 5 minutes du truc. Hein. Si ça, c'est pas un luxe. Après, bah, c'est normal. Hein, Zera il le fait à la capitale, le Z. Hein. Hop, allez, ça part. Bam, bam. Quoi Et tu, tu reposes la... Tu reposes la sauce confiance Kevin, c'est bon Casse-sauce, ça va. 6 de 6 Chat, est-ce qu'on peut lui envoyer plein d'amour pour favor Qu'est-ce que je suis en train de faire chat Je fais du pacifisme. Une game pacifiste à chat. Mais sur euh... Fortune Keep. C'est pas faute de pas avoir appuyé, les gars. Je suis sûr que vous avez entendu. Vous euh, m'avez entendu taper sur le clavier de là où vous êtes. Tellement j'ai tapé comme un âne. Alors, ça, c'est abusé. Putain, les gars, il faut que je fasse appel à mon oversol. Ok. That's good. Je suis pacifiste. Y'aura du monde chez toi ce week-end Je suis à Amsterdam ce week-end, monsieur Waddle. 3-6. Alors je sais que c'est une game pacifiste, mais en vrai de vrai. Est-ce qu'il méritait pas de se prendre un couteau Et puis je suis pas méchant, je balance juste des couteaux de temps en temps, tu vois. On fume bien à Amsterdam J'en sais rien, frérot, je suis jamais allé à Amsterdam. Mais je prendrai une grosse tige pour vous, t'inquiète pas. Je déconne pas. Hein Hein Ah Pourquoi Shinshigo Ikoni uh, Awashigao Humiliation Non oh, non oh non regarde le, Regarde-le le jouer lui Regarde-le jouer <rire> Oh putain Je peux pas lui en vouloir d'avoir zéro fun. Hein. Je viens de perdre absolument tout ce qui était important actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette loop Et je vais, et je vais mémoriser que... Il y a quelqu'un qui s'appelle euh, Félin, fê ou je sais pas quoi, un pseudo, de, un pseudo de merde. Qui est en train de tryharder ses grands morts. Et donc que je dois faire gaffe. Là, j'ai racheté une, une auto-réanimation, une boîte de mûne, un masque, des plaques. L'achat des plaques est, est maintenant annulé. C'est quoi, je vais prendre une frappe de précision aussi. Je sais pas pourquoi... Je sens que ça va être utile. Le Slayer, il va voir passer sans arme. Il va faire... Mmh, you. die. Tito, il m'avait dit... Arrête le shit. Ça te matraque le cerveau. Moi, j'ai fait quoi J'ai roulé un terre. Pur. R. R. R. Le terre, je l'ai pas tassé. Je me suis retrouvé avec des embouts dans la glottée. Oui. Eh <rire> boy Yeah boy, yeah boy. <rire> J'ai <rire> juste un couteau à donner si jamais Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Il <rire> <Yeah boy. rire> <rire> <Yeah boy. rire> est boy il est boy c'est hé il y aurait une hé pour faire des caca Là, tu lâches un gros, une grosse merde par terre en ayant ton trou de balle comme as. Ce serait tellement drôle. Tu pourrais dire littéralement, je leur chie dessus. <rire> <rire> yeah, boy. Heh <laughs> Toi, mon Didier! Oui, chat! Oui! J'ai réussi! Pacifist Asher on Fortune Keep! Victory! Un kill! Ah, il méritait! <rire>